Léa pense qu'en multipliant deux nombres impairs consécutifs, c'est-à-dire qu'ils se suivent, et en ajoutant 1, le résultat est toujours un multiple de 4. Toujours. Toujours. Étudions un exemple. Hein. Le premier point. 5 et 7 sont deux nombres impairs consécutifs. Calculez 5 fois 7 plus 1. 5 fois 7 plus 1 égale 5 fois 7, 35, plus 1, 36. La question B, est-ce que Léa a raison pour cet exemple Est-ce que ce nombre 36 est multiple de 4 Bien sûr, parce que 36 est égal à 4 fois 9. Léa a raison. Pour le deuxième point, le tableau que vous avez dans l'énoncé Montre le travail qu'elle a réalisé dans une feuille de calcul. D'après ce tableau, petit a, quel résultat obtient-on en prenant comme nombre premier impair, premier nombre impair, 17 Vous constatez que si a le premier nombre impair est 17, le suivant c'est 19. Alors on a 17 fois 19 plus 1. Et le tableur, ou calcul à la main, ça nous donne 324. 324 qui, bien sûr, petit b, il est un multiple de 4 parce que 324 est égal 4 fois 81. 324 est aussi multiple de 4. Petit c, les questions d'informatique, quelles sont les formules parmi les 4 formules de tableur suivante, deux formules ont peut été réalisées dans la cellule des 3, lesquelles, évidemment, les formules doivent d'abord commencer par le signe égal, ça veut dire comme peut-être égale la formule. Il faut multiplier deux fois A3, la cellule A3 plus 1. Et puis multiplier par deux fois la cellule A3 plus 3. Voilà. Ou bien, aussi simple, la cellule B3 multipliée par la cellule C3, comme on constate dans le tableur. Les formules sont donc la formule 1 et la formule 3, qui sont les formules justes, pour donner ces calculs. Pour le 3, c'est-à-dire étude algébrique, il faut d'abord développer une expression. On y va, 2x plus 1, facteur de 2x plus 3, plus 1. On constate qu'ici, il n'y a rien d'autre que deux nombres qui, qui sont impairs consécutifs, multipliés et additionnés 1. Développer 2x fois 2x, 4x carré, plus 2x fois 3, 6x, plus 1 fois 2x, 2x, plus 1 fois 3, 3, plus 1. Ce qui donne 4x carré plus 8x plus 4. Ça, c'était le développement. Et puis pour petit b, montrer que Léa a raison, que ce résultat est un multiple de 4. Évidemment, il y a 4 qui apparaît partout. On peut mettre 4 en facteur. 4 facteur de x carré plus 2x plus 1. Ce nombre est égal à 4 fois un autre nombre entier. Donc, bien sûr, lui, c'est un multiple de 4. Et voilà la démonstration du fait que le produit de deux nombres impairs consécutifs, auquel on rajoute 1, donne toujours un multiple de 4. Et le problème a été résolu.